Bonjour les amis, je viens juste d'atterrir, je viens de faire un vol pour justement assister à une nouvelle convention à Paris. Je suis ici à Paris, à Charles de Gaulle, et je pensais à une chose, à une métaphore assez intéressante. Ce qui se passe dans l'avion, vous savez, quand vous partez, il y a toujours la fameuse démonstration des hôtesses pour le départ, les démonstrations de sécurité. Et dans ces démonstrations de sécurité, il y a un moment donné, on vous explique qu'en cas de dépressurisation, les masques tombe euh, du plafond afin que vous puissiez vous en servir et on vous explique comment les mettre. Et en, en revanche ce qui est intéressant c'est qu'on vous instruit, on vous demande si vous avez des enfants de mettre les masques d'abord à vous même pour ensuite les mettre euh, sur le nez et la bouche de vos enfants. Je trouve que c'est une métaphore de la vie assez puissante dans ce sens où... Euh, dans la vie, parfois, nous avons tendance à d'abord vouloir aider les autres alors que nous avons peut-être nous-mêmes besoin d'oxygène métaphorique et qu'il est peut-être important d'abord d'apprendre à s'aimer soi-même, d'apprendre à être heureux avec soi-même pour ensuite le partager avec les autres. Je pense toujours à cette fameuse phrase de Jacques Salomé qui dit euh, « Le bonheur, c'est d'abord être heureux soi-même pour ensuite le partager ou en tout cas quelque chose dans cet esprit-là ». Et je suis complètement d'accord avec, euh, avec cette idée. Prenez d'abord vous l'oxygène avant de le donner aux autres pour que vous puissiez être apte à aider encore mieux les autres. Allez, je vous dis, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. A très vite, ciao